Alors attends, faut que je bouge des choses, parce que attends, c'est un peu le bordel. Tu racontes une anecdote vraie ou fausse qui doit durer moins de 10 secondes, ok Bonjour à tous, on est là, ça fait plaisir, c'est Fares Bichard. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, voilà, donc c'est cool. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment dans cette vidéo. Elle va durer exactement 10 minutes 0,9. Bien sûr que non, vu que c'est une vidéo assez longue qui peut durer peut-être 21 minutes 06 Ça fait grave plaisir, en tout cas, voilà, j'ai passé du bon temps avec vous En ce moment, ça se passe bien chez moi, chez vous aussi également Donc ça fait toujours plaisir et je vais continuer pour compenser Vu que Fares n'est toujours pas revenu Et dans tous les cas, c'est moi qui fais l'intro de la vidéo Donc il pourra mettre ce que tu veux. C'est pas le c'est un montage, c'est Ouais, c'est vrai, donc obligé tu dois de... faire ce que tu veux <rire> Bonjour à tous, c'est Richard, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Damien est là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 J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Wagil, Wagil, Wagil! Le titre de la vidéo est un peu spécial. Assassin sous contrat, vous vous dites quel est Montage, le montage! Il y a plusieurs types de contrats. Damien, on peut avoir quoi? Un contrat de mariage, un contrat d'habitation, un contrat de taxe un contrat d'usurpation, un contrat de loyauté, un contrat d'amitié, un contrat. Un contrat de ta mère, ouais! Celui-là, j'ai jamais rencontré. Non mais en vrai, il y a plusieurs types de contrats. Et cette fois-ci, j'ai signé un contrat que je n'aurais peut-être jamais dû signer. Vous allez le voir. Bonne game à tous. Bonne game. Oh, c'est yeah, les rôles. OMG, je suis assassin. OMG, il est assassin. Ouais, <rire> je t'appelle une off aussi. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous aimez, s'il vous plaît, abonnez-vous. Rob tous 100 000 abonnés. Ce serait génial. N'hésitez pas à passer sur Twitch. J'ai un petit bout de... de... Ok, love. Oh, Eh hein? oh. Quoi Eh oh, pas, là. Finis pas comme ça. Dis-moi un mot en quatre syllabes. Je ne crois pas Je ne crois pas Mais c'est pas un mot Mais c'est 4 syllabes Oui mais c'est une phrase Il y a un mot Un mot en 4 syllabes les amis Oh Dave 1240 Allez commençons notre LG en tant qu'assassin les gars On va essayer de vivre bien longtemps Et d'essayer de tout péter Hello Hello Hello Ça va Salut Ça va D'accord. Ça va ça va Go Ah ah. Ah. On, est, euh, on est vachement Si euh, jamais le, le gros est pas ici, euh, les gars, les gros. Ah, bon. ils... Qu'une chose qu'il soit ici, les gars. Oh, oh. Oh. On va essayer de vivre bien longtemps et d'essayer de tout péter. Non, mais c'est qui le, -ce le, le, le premier, il paraît le deuxième. Et c'est ça. Ou Omega ou Omega. Et ou après Omega. Le deuxième, eh les gars, les gars, les gars, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, c'est moi. Ah ouais. Alors on sait que c'est toi, Michard. Ah ouais. C'était Guil en fait. Oui. Ah ouais, et ouais. J'ai clairement envie de péter mon crâne, vraiment j'ai envie de tout casser. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Ça fait quoi d'être assassin ou feutré Euh, je suis assassin, ouais. Perfide, perfide. Ah, c'est Perfide le premier Ah, c'est Ouais, c'est Perfide le premier. Comment ça se fait Ça te fait, bah, ça en, fait plaisir. En vrai, ça te fait bien. Je... un peu chiant parce qu'on m'aspect du coup. Un peu chiant. Est-ce que tu veux pas que je te tue maintenant Genre comme ça, c'est réglé. Non, non, mais par contre, on peut aller 1v1 loin si tu veux. Bah, non, il fait jour. Le petit ah ouais, justement perfide. Aïe aïe aïe. T'as remarqué qu'il était pas au zéro Il est jamais au zéro hein. est ouais, en fait, là, mais... il est juste un invisible en fait, hein. Si, il, il vient tout au 0 au Non, mais si tu perds, tu. Euh, si tu perds, tu. tu c'est hein. toi l'assassin ou c'est moi l'assassin Non, non, je le suis fait t'inquiète pas. La Un coupe <rire> <rire> <rire> Ouais par contre, je suis pas assassin, moi je suis juste cette Gperfit par contre. Ah, ok, oui, oh, bah, bah, bon bon. mais deux mais c'est ça. L'annuel la, la, la, tank, tu t'es pas mis invisible coup, là c'est la logique Oui, oui, non, mais c'est vrai, vraiment ça. Hein. Des compos à hein. Mais moi, c'est vraiment ça aussi, hein. t'inquiète <rire> pas, mon ref. <refaire. rire> Salut, mon ref. <rire> <rire> <rire> bah, je te le dis, hein, c'est. Bah, mon ref. <rire> bah, écoute, on est grosse fort là. Bah, je vais me mettre invisible, je crois. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Je te regarde, je te regarde. T'en veux combien T'en veux combien Oh non, j'ai perdu mon mate. Je le savais en plus. Viens, on traîne ensemble, on fait un carnage. Bah, quand tu veux, mec. Ah, si, y ah, ah, ça, ça, c'est ouais. les deux specs, là. Bah <rire> oui, exactement <rire> Exactement <rire> Bon, ça va la voyant de là Ah, ouais, ouais, ouais. bah oui, c'est moi, du coup. Là, ça doit être moi. Tu m'as regardé, je sais, je le sens. Oui, c'est vrai. Oui c'est totalement vrai. <rire> <rire> ouais, vrai, vrai. Ouais, bien sûr, pour... Merci, pour... merci Frérot, pour... <rire> merci, j'ai plaisir. <rire> un enculé. Tu veux Écoute, ça marche. <rire> Tu me fournis en de la game. Pas. Je ne révèle rien du tout si tu me f... si Mais tu... Si tu Regarde, me regarde, regarde. La game. Regarde la différence de gameplay. Non, hein non, mais on est tous les deux specs, t'inquiète. Spec, hein. Justement, j'ai peur de vous. Hein. Je pense pas que tu sois spec, Guil. Parce que tu serais assassin, tu serais remonté beaucoup plus tard. Et tu aurais été FG perfide, tu serais venu invisible direct. Je pense pas que tu te sois fait spec. Bah, c'est sûrement Dwarf et Omega, je pense, vous inquiétez pas, mec. Il part sur cette idée, c'est sûrement Dwarf et Omega, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Lui il est voyant, et lui il est assassin. Moi Ça ferme le stream par contre, frérot, comme là, ça va se voir. Là, t'as quand même beaucoup d'informations, frérot. Voilà, ça fait beaucoup. Franchement, je suis à deux doigts de te fumer. Je suis à deux doigts de te spec prochain jour pour vérifier, mais bon, vas-y, un c'est... Vas-y, mon gars. Non, non, mais en vrai, je suis voyant, il faut que je joue RP, attends, tu vois. D'ailleurs, je vais préparer la commande déjà, tu quand t'es assassin, tu gagnes les games. Ouais. Et moi je me fais spectre. Alors du coup je te disais, oui. je te propose... Oui. Je ne, je ne révèle rien du tout, tu vois, parce que je okay. joue RP, mon truc, tu vois, il a pas de problème, problème. je vais parler aux 0, 0 on dirait hey, les gars tu me fournis en stuff toute la game, Ouais. bah attends je veux juste te faire signer un contrat, attends bouge pas. Ah mais merde j'ai des livres, bah attends bah c'est pas grave tiens, vas-y je te fais signer directement, signe là-dedans vas-y. Je peux pas, il faut un, euh, un truc à éclair. Ah il faut un bouquet de quill, bah oui, voilà. je, je, je signer un je contrat et... Bouquet de voilà. quill. Ah oh, ouais c'est ça, voilà, de quill. Tu, tu signes notre contrat, tu me fournis en stuff toute la game, Voilà. et, et, et tu vois voilà on peut, peut s'arranger comme ça tu vois. <rire> je <suis signé. rire> tu me fournis comme ça vite fait Monsieur Bichard Fares. En <rire> tout le moment, il a pas eu pourtant de nous, mais t'es mort de mort. Hein. Atteste par la présente. Guillaume The Guild. Jusqu'à 200 minutes de <rire> jeu. Jusqu'à 200 Oh là là <rire> Allez, jeu, 150, 150, s'il te plaît 150 minutes de jeu, ça okay. ça fait 90 minutes. On, ah, il prend effet quand Contrat. Euh, tout, de suite. tout de suite. Ah euh, euh, Non, frérot, non, non. non. Effet, effet immédiat. Il ne peint pas la mauvaise date, hein. Et à Metz, le 13 <rire> Comme ça demain tu me prends un staff dans la game, let's go Sauf que demain tu fais pas de game en fait <rire> Ok, le mec est trop fort, il signe pour tu, demain Sauf que demain il joue pas la game je te Lourde. signe le livre ou tu veux compléter Ah non tu signes, tu signes, tu, tu signes le contrat, attends hein. Voilà merci, ok c'est bon Tu nickel, le gardes, parfait, il faut que bien. tu gardes le contrat, c'est à dire que Si, Allez. si, à tout moment dans la game okay. Si tu n'as pas le contrat, je te fume ok par contre, t'as écrit je sous signais et eux. Bon bah moi je le saurai maintenant. <rire> Jusqu'à 150 000 contrats. c'est CMS. Ok. Bah écoute, merci Ça beaucoup pour ton faire. honnêteté, frérot. <rire> je je t'avoue que gars, là, je t'avoue <rire> que je suis un peu nègre. Voilà, merci à toi. Je <rire> t'avoue <rire> qu'il y avait une solution plus facile. Il y avait une solution plus facile aussi, mais après. Hein. Mais c'est moins cool pour toi. <rire> Ouais, les gars, ouais, ouais, on est en ouais, train ouais, de détablir de, on... une stratégie de jeu rapide. Euh, okay, okay, okay. Ils sont en train de des là. trucs. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Je trouve cette game très drôle. <rire> ah, ben pourquoi, frérot Aucun ah, problème. C'est <rire> quoi, c'est marrant Bah, je sais pas, je trouve qu'on s'amuse bien quand même. Ça vous dit pas, venez, on s'éloigne un petit peu. En vrai, j'ai pas confiance, vrai en tous les gens qui sont là. Vas-y, y y'a pas de soucis. C'est possible. Du coup, Risto, oh, comment ça se passe du coup là Quoi Un problème bah, ouvre ton chat quoi, remonte un peu et puis euh... tu verras ce qu'il a écrit quoi. Il y a la bouillie de bavard dans d'un joueur qui est assassin. Ouais, et encore au-dessus Un joueur qui est le gros perfide. Ouais, voilà. Et du coup Faut que tu signes bah, le contrat. Euh... Faut que tu signes le contrat de. <rire> que tu acceptes de qu'on te tabasse tout de suite. Euh... Ah, <rire> tabasse-moi <rire> Ah ouais Ok. Tu peux m'étirer, genre. De toute façon, la théorie, c'est que vous avez été spec tous les deux. Bah, bien sûr. Bah oui, du coup, clair. voilà. Donc, Et on oui. s'est dit que ça soit, euh, tu vois, plus, plus marrant. On, on établit des contrats en mode on fait signer aux gens, on leur mmh. révèle notre secret, mais on le dit pas, tu vois. Après, ouais, euh, ouais. après, après on paye, paye combien C'est ça la question. Est-ce qu'il faut que je fume bah on te paye qu'on te, on te fournit en stuff toute la game si tu veux Est-ce que t'attends que bah je ouais, fume là ou, plaisir, ou pas Merci ça fait plaisir Ah ok. Ah, je, te, je, te, je te fournis direct tu vois okay. Ah ça fait plaisir Pourquoi j'ai com compris, je te fume direct c'est trop bizarre Par contre tu te tabasses, je te tabasses hein, je te préviens hein. Ah ok ok je t'ouvre okay, pas. Ah, pas ok, okay. okay. Il le même, okay. Donc, contrat y a aussi écrit tu fournis en stuff mais il mais, euh, euh, Non y a pas tout écrit, non, non bah non Attends bah attends on va non. en non. faire un autre alors attends Tu n'as pas le droit de te mettre un coup d'épée de la game Non mais ça fait beaucoup Oh non la galère là, vas-y on m'avait pas prévenu hein que va, vous êtes pas y honnête y un un truc hein L'entreprise de Guil n'est pas honnête hein, je tiens à le dire. Non mais je voulais juste qu'il y ait une situation marrante mais du coup elle est pas arrivée. Bah elle arrivera plus tard c'est pas grave. Oui oui pas de souci. Bon venez en. On... Bon qui veut qui veut bouger là Qui veut rester avec qui là Moi je m'en fous euh, on fait des gouttes si vous voulez. Bichard dis-moi t'as confiance en Guil ou pas Euh ouais en vrai ouais Et lui il a confiance en toi j'imagine Ouais ouais bah oui. Il oui euh. Il est là. Oui. Viens mon gars. Bichard est-ce que par hasard, il est-ce que par azar, il y aura qui vous avez des doutes Euh. Non, personne. non, pour le moment non. Je suis prêt à, à ne pas révéler ton secret, mais moi aussi je vais faire partie du contrat. Et en échange, même pour faire partie du contrat, je serais prêt à me donner tes bottes. Même. Là, tu peux. Pourrais... Attends, je vais d'y y penser, mais. Mais frérot, là, qu'est-ce que tu. T'essayes de me menacer là <rire> qu'est-ce <rire> que t'essayes de faire là, frérot Oh, je vais me faire bébé, oh le con. Salut, Wazak <rire> J'ai failli crever là Pourquoi Aïe. Bah, disons qu'il y a des loups qui m'ont attaqué, quoi, c'est tout. Ah, c'est ah, qui, C'est qui Rien de plus compliqué. Il euh, bah, okay. y a Sakot, c'est Anubis. Oh, Anubis. Ah Scott. Anubis. Vote Scott Malheureusement j'ai déjà Ouzak. fait ça. Vote-le Ouais début je mais pas. Vrai. Mais je comprends pourquoi Juste. je suis pas mort en fait. T'as <rire> fait quoi d'être grâce à ça toi Je passe <rire> ça mon gars. Statistiquement <rire> c'est un de nous cinq. Ouais c'est possible. C'est pas moi quoi. Moi j'ai un rôle bien plus pété frérot. Bon. Vous avez l'air bien vous bah en vrai, euh, euh, ouais, j'ai trois safe tu donc je suis assez content. Curel, c'est ça Ouais, voilà. Ouais. Et euh, Toshiro. Euh, donc, enfin, trois safes en comptant moi, du coup. C'est une théorie. Euh... Et euh, après, c'est pas grâce à mon rôle, c'est plutôt indirectement parce que, comme je dis, je pense qu'il y avait le montreur avec nous, mais malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Bah comme je disais tout à l'heure, il y a eu un greux, et puis euh, il y avait, comme par hasard, un LG parmi nous, il a attaqué juste après Alex. Et Alex, il dit qu'il n'est pas montreur, alors bon. Mais en gros, ça veut dire que les autres sont safe tu vois. Alex, Alex c'est sûr aussi parce qu'il s'est fait attaquer par un LG. Mmh. Ah, C'est pas là. ici. Ah. Si vous êtes tous les deux safe, euh, moi je peux se euh... Bah, je pense que je vais faire tout. Surtout, bah, du coup, c'est pas dans le groupe d'Alex ouais, ou justement pas, par là-bas Par là-bas Ah, non. Euh, c'est moi le montoir. Merde. Ah, bah, c'est bon. C'est bon. bon. Ah, bah. Là, j'ai. Ok. Je m'en doutais. <rire> tu fais mal quand même. Ah. Ah, j'ai speed. J'imagine Ah, oui, bon, d'accord. Ah, <rire> j'ai. J'ai. <rire> C'était lui le loup-garou peu... ah Bah je savais qu'il était LG Ayoub est peu... Ayubé, méchant ouais Ayoub ouais. ah, oui, bah... bah... est méchant J'ai le LG T'en penses quoi de Guil et Risto En tout vrai je pense que Guil est safe hein. D'ailleurs je veux bien le trouver là-bas Là-bas viens là. -bas... là -bas, voilà. Tout droit Mais moi je trouve qu'il reste Beaucoup avec Risto hein. ouais. Mais quand je dis beaucoup c'est beaucoup hein Je pense qu'il le... Il le tient par les couilles moi je pense aussi, hein! <rire> sinon il a pas sauté. Est-ce que, est hein. que Ghisto serait pas assassin? <rire> Est-ce que Ghisto serait pas assassin? <rire> Est-ce que Risto c'est pas sa petite salade? Et, et guille voyante! <rire> non, je pense qu'il l'aurait sauté, je pense qu'il l'aurait sauté. Non, non, non, je pense pas. Non, non. non je pense pas. T'as confiance en du monde toi, Bichard? Ah, pas du tout. Okay. Ah, juste okay. Guil quoi. Si je pense que je pense qu'il est safe. Et t'as pas d'info toi sinon? Euh... Non, non, juste ça et Pratengus t'en as? Pratensus, Pratens Ah bah Guil Non, viens, viens, faut que je te parle. Ouais. Parfait, parfait, parfait, ça se passe bien. Nickel, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parfait, c'est parfait, nickel, c'est bon. Ça vous pense, coupe de l'autre côté là Bien là Ça vous pense, coupe Frère, je suis en couple avec tout le monde dans la game si on écoute les gens. Let's go Let's go La polygamie. Allez, allez, go c'est pareil. Bon, du coup, Scott méchant. Ayoub méchant. Ayoub méchant. et. Anubiz Non toi, on a que ça et du coup, Bich, t'as dit que tu faisais confiance à Gil, enfin que tu le pensais de safe Je pense. Di Dilune et Dwarf se font confiance, apparemment. Enfin, oui, Dwarf fait confiance à Dilune. ensemble et je pense qu'ils sont peut-être oh. sœurs. Ça soit ça les sœurs être... c'est Risto et Gil, soit c'est eux, hein. Je vois pas d'autres duos. Hein. Pourquoi oui. t'as as ton épée dans la main en mode t'es prêt à. T non, t'as vu d sur Déjà tout à l'heure, je lui ai fait faire. la réflexion. <rire> Déjà tout à l'heure, il avait l'épée de là, ça Ils sont sur les nerfs, là. te sens sur les nerfs, là. J'ai un truc à vous poser comme question. Ok. Il avait pas une épée en fer <rire> <rire> le mec en face, il avait pas une épée en fer tout à l'heure Attends, attends, attends... Ah, mais il y, euh, y a des méchants qui sont morts aussi donc peut-être que... Qu'est-ce oh ouais. de Dilun Ouais ouais, ouais. c'est vrai Après je sais pas, ça peut être un méchant qu'ils ont tué, mais il l'aurait dit je pense Après ça bah. peut être le couple qui a fait le kill sur les, les sur les loups hein okay. et, Il était quoi du coup t'as dit Oh méga. Et Wozak oh, ouais. J'ai pas touché J'ai pas et j'ai pas Wozak euh, Wozak... Ange déchu Ange déchu... Ok... Et ouais, là il reste, il reste quoi il Omega, qu il reste était... Omega était quoi Tes sorcière Ah oui bah, donc euh, ouais, oui il, il a même a pas utilisé la, tu, tu, tu la raise. C'est ouais. Omega Toshiro qui a dû se faire biser. Il, il y en a un de vous deux, j'arrive pas à reconnaître la voix mais qui en a pas eu beaucoup des, des rôles. Hein. c'est moi en, a... bon, en fait, mais moi il y en a trois et c'est parce que je demande en fait, pour savoir. En général quand t'as pas beaucoup beaucoup de rôles... Ouais il y en a juste trois que j'ai pas ça, eu, il en a juste trois. Donc ça va en vrai trois sur tout ce qu'il y a eu. Oui, c'est pour ça Ok. Ouais ouais ouais. Lol bah vous savez que je suis pas solo Jeu d'acteur en français hein. Exactement de toute façon, les gars, les gars, mal, la ça théorie, ça. théorie, théorie assassin, j'ai été spectre en deuxième. Premier, c'est Gil, et deuxième, c'est moi. De oui. de, de ah, de vrai. De 3, tout le monde m'a dit ça. Donc euh, bon, bah, si tout le ah, monde l'a dit. Là, je pense les mecs qui sont faits ils ne sont pas au zéro, tu vois, Sinon, sera un peu comme. Enfin genre euh... bah, non, en vrai, vrai après, je pense s'ils si on si ont les balls de venir au zéro. Qu'est-ce qu'on a pas vu beaucoup dans la game Et moi je pense savoir le, le rôle de Guild parce que je l'ai croisé en cave un petit moment et du coup euh... Eh Dilune, toujours ensemble hein. Toi t'avais pas pas une épée en fer toi au début de la guerre Il Oh non. Je trouve une 3 comme ça. Ah comme ça. Allez à toi. Ah comme ça. Apparemment ça tombe du ciel coûte. <rire> je... Est-ce que vrai, je pourrais avoir 50 gappels ah ouais moi aussi Ça marche pas Ah ta ah, bah, guille Ils ouais. sont où tes potes Enfin le problème c'est qu'il y a deux villageois et que du coup il y a forcément moins un loup parmi vous là en fait hein Ah Il y a même pas le choix en fait c'est que là genre il y a... y a vraiment Ok euh... ok Oh okay. c'est oh, fou, oh c'est bête Oh c'est oh, bête Oh c'est bête <rire> Bon bah... <rire> Les gaps c'est important ah, il était loup-garou perfide! <rire> ah, ah, oh, bah lol! <rire> bah, oh, bah tiens! Bah tiens! <rire> bah tiens! On dit bah tiens, donc! C'est bizarre, pas bizarre parler, ça! J'ai même pas envie de parler! Est ce que quoi <rire> bon, Allez, ce nom, est, Guillaume? Bon, ça te dit qu'on qu traîne non, non, ensemble! C'est plus la merde! C'est merde! Voilà. Plus la merde, voilà. plus la merde tu là. veux là. pas qu'on okay, traîne! En gros, c'est Risto l'autre! Je pense que c'est Risto, oui, oui! Ah l'autre pas très lentil, gentil hein. Ah l'autre pas très gentil Le, le, ah, deuxième, oh. le deuxième que t'as spec je pense que c'est lui hein. Oh bah c'est pas Bichard, Bichard t'avais tellement raison non, Il hein, le tient par les couilles depuis tout à l'heure, je savais que Guil ne tuerait pas l'assassin hein. C'est un vrai frérot Bichard hein. il nous a dit mot pour mot, <rire> Guil il tient Risto par les couilles. Je pense qu'il le tient par les couilles. Est-ce que Risto serait pas à ça Est-ce que Risto serait pas cette petite salle Et Guiloyante voyante. C'est la vérité ça. Mais c'est quoi Même sur ça, je suis allé lui faire signer un contre Aristo, Pour vraiment... Il me donne des trucs tout au long de la game, c'est ça On est que derrière, sur derrière, derrière Parfait, on y va Allo Allo J'ai envie d'être glitch. glitch Attaque glitch Non non mais c'est bon, t'inquiète les gars vous faites quoi Les gars Oui, mais wesh mais... Kus très low ah oui, je l'achetais pas, de pas de ça. ça, ça me rote Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Non, aie non, c'est Rissolos Fagisto, ah, ah, bon. frérot Ayoub, vous étiez où Bah frérot, j'ai pris trois couches Dernier, il y a Q aussi, fréga gaffe. Ah bah c'est bon je m'en as pas maintenant là. Pourquoi Parce que t'es assassin. Bah non. Bah si. C'est Risto, il l'a dit. Bah non, c'est toi. Et il l'a dit. Oui, non mais non, c'est toi. Bah non. Bah non. Guile Voyante a dit que c'est Risto, donc pourquoi tu penses que tu ah, suis assassin, beaucoup, as... Parce que assassin Bah non, Guil Voyante a dit que c'est Risto. Mais Guile Voyante Tiens, par les couilles quelqu'un avec un contrat. Regarde Risto, c'est pour ça qu'il le tue pas tout à l'heure. Ouais, Risto. Ah no fun, arrête dit... ouf. Bah, viens on s'attaque là maintenant, Un verre, toi et moi. Je veux un v 1 vraiment Ok. Bon. Je t'es vraiment respecté, frère. je sais. En vrai, en vrai, je t'avoue, je t'avoue, si tu me tues, ça m'arrange. Parce que, première victoire assassin comme ça, je suis un peu dingue. Genre, euh. T'es avec Dylan, du coup Bah oui, oui, oui, ça fait une avec moi. <rire> euh, ouais, mais pour le genre, j'étais pas. J'avais pas vu Dylan. font là Ah ce que je te demandais, là. C'est je t'aurais pas dit. Tiens, j'ai pas... l'impression que tu sous-estimes ton mate, euh, Non, je le trouve très très bon. Mais j'ai quand même pas résistance là. Ah, <rire> c'est pour ça qu'il est parti. Je <rire> sais que tu vas me le mettre, c'est ça qui est le plus insupportable. Ah oui. Pas de... mais... comment je pense ici La performance t'as pas forcément T'as 4 c'est que t'as pas peur, parce que de que j'ai vraiment des vols cette gameplay genre. Euh, faut me non, voir. Toujours que... plus, quoi. Ah, j'ai <rire> <fait> vu, rien. Putain, hein. <rire> mais frère, il a 10 000 km, dis-moi. Bah, on va le perdre au bout d'un moment, c'est pour ça que je crois. Il est sur la montagne, frère. Hein, je... <rire> que... C'est pour ça que je cours. Est-ce que tu veux me raconter une histoire pendant qu'on court Parce que bon je vais courir longtemps T'as pas été bêté par un village mec Bon maintenant hein il a force d'ilune donc il faut vraiment qu'on reste à côté, Fran Alors là avec résistance j'ai pris 3 coeurs de coups Le game juste oh, Ah non, non fais pas le but ça oh, loup T'as résistance Et c'est le 2v2 fait que tu parles français. Un v2 du coup Un v2. Du coup... Oui. Ah mais il reste que moi en fait mais Il reste que toi. Ah oui. ah ouais ok <rire> Ah oui Ah oui Frérot, si Guil fait une vidéo de cette game, la voix off de cette vidéo c'est Nous sommes en 3v1, la game va être compliquée à gagner. Là, en, face, assassin. en face il y a l'assassin. En face il y a l'assassin. On nous peut perdre à tout moment. Mais non, pas trop rôles rôle pvp, ça va être compliqué. Comment allons-nous faire pour sortir de cette situation Et après tu vas voir le fight, il va durer 3 secondes, tu vas te faire droit <rire> 47 minutes avant la fin du contrat. Je veux pas attaquer avant. Pourquoi Parce que j'ai dit que je donnais tout mon staff à Gilles pendant jusqu'à la 150 e minute. Ils ont bypassé le contrat. <rire> Bonsoir, bonsoir tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Popcorn. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une équipe de fous. Euh, à ma gauche, le frère Rosac, toujours présent. Ah euh, oui, ça va très bien. Euh... Je passe un très bon moment sur cette émission. Okay, c'est toujours un plaisir d'être là. Ouais, ouais, merci beaucoup, Zach. À, à côté de Zach, vous pouvez suivre notre cher ami Ponce. Ah oui, moi, je viens d'Avignon. C'est un pur plaisir d'être présent ici sur le plateau. Frenchman. Frenchman Alors, une ville pas mal. j'ai joué à Pokémon. Pokémon, bien évidemment. Dimanche, comme tous les dimanches après midi je suis parti sur Mario Kart. C'était un pur plaisir. Et enfin, dernière invité à notre gauche, Marie. Marie, comment tu vas eh, Salut à tous, c'est Marie. Ça va très bien. Alors oui, aujourd'hui, je suis oui. avec une nouvelle. <rire> c'est parce que j'ai travaillé DM. Ah, je suis pas... Salut. On, est, on est 2v2, on est 2v3. Tiens, vas-y. C'est ah, est est le contrat tu... Rougo, on est 2v3. Ah oui, c'est Ayoub, c'est Ayoub. Mais je suis PF, frérot. Non, non. PF, oui, es joueurs, je vais vous v 3-2 jours. Non, parce qu'en vrai, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je vais pas faire bien, bien là. Oh, bon. oh, il a punch. Il va tomber ou pas là un jour là-haut Il fait mal ton arc en plus hein. Il est là ou pas Attends il en faut euh... Euh... Il est là Là là regarde, juste là oh ben, On de battre oui. tout de suite et puis voilà le problème est finito Hop <rire> <rire> <rire> <rire> Oh merde le contrat le, euh... le contrat le contrat Le, le contrat, contrat Le euh... contrat Le contrat C'est vrai Oh, ouais, hein, oh je te mets des boosts de fou furieux par contre Vas-y encore Comme ça oh, mais il est plus de Et le fight qui a duré 23 secondes <rire> bah, Comme on fait hein Comme annoncé <rire> Le problème c'est que dans le fight des loups qu'il y a eu à la fin, tu pouvais même pas nous trahir à ce moment-là parce que bah, on était tous les trois ensemble et t'étais tout seul après. Donc tu Exactement peux... t'avais quelques gaps euh, eu, C'est coup... la pire intro de tout Youtube C'est nul C'est la pire Vraiment, ça ce sera un massage où tu... Dadou Oui Non Voyons voir.